Je invite à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons dans ta maison te remercier et te louer. Tu es digne de louanges et tu es digne de gloire. Sans toi Seigneur nous ne pouvons rien faire Tu es la source intarissable de notre joie Tu es tout ce qu'il faut pour ton peuple tu es notre refuge. Nous venons te remercier pour ce que tu as fait, tu as fait pour l'un et l'autre parmi nous. Pour diverses réponses que tu as pu accorder à nos requêtes. Nous voulons exprimer notre profonde gratitude en cela. Même là où nous n'avons pas reçu de réponse, nous te remercions. Parce que nous savons que tu connais toutes choses. Et tu fais chaque chose à ton temps. Et nous voulons nous humilier devant ta sainte volonté. Aide-nous à agréer et accepter ce que tu veux que ça se fasse dans nos vies. Quand bien même ça semble être le contraire avec nos désirs. Aide-nous à te rester fidèle, Seigneur. Nous apportons dans ta maison nos faiblesses. Et encourage-nous à mieux rester digne devant ta sainte face et devant ta parole. Et nous voulons prier pour l'un et l'autre en détresse. Et ton peuple souffre de beaucoup de choses. Il y en a qui sont malades incurables. Seigneur, manifeste-toi auprès de comme un vrai, véritable médecin. Nous te prions que ta main puisse secourir ceux-là qui sont endéillés. Il y a des larmes qui coulent du fond du cœur de tes enfants. Seule ta mère paternelle peut essuyer ces larmes qui coulent du fond du cœur. Et maintenant, nous sommes dans ta maison, nous avons besoin de ta parole qui peut nous consoler. Dispose nos cœurs à bien à recevoir cette parole. On guisa mitéma rabiso na tina ku yambali lubana yo. Éternel Dieu, nous voulons être en communion étroite avec notre apôtre patriarche et notre apôtre de district. Et nous voulons être aussi en communion étroite avec l'apostolat dans le monde entier. Permets que ton esprit puisse guider cette rencontre. Et tout s'efface par la manifestation du Saint-Esprit. Accorde-nous au-delà de nos suppliques. Bon Dieu. Nous te, nous te demandons toute humilité au nom de Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé dans les seigneurs, à l'occasion de ces services divins, nous avons reçu les tests de Luc chapitre 12 au verset 34. Il est écrit ceci Car là où se trouve, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Reprenez place, cher Coste. La Bonsoir. chorale fait nous interpréter un morceau. Bien aimés dans les seigneurs, en cette rencontre si particulière, nous vous souhaitons cordial bienvenue à l'hôtel des grâces. Certes, une circonstance tout à fait particulière parce que nous ne nous, nous voyons pas physiquement, mais l'Éternel notre Dieu nous voit. Ce qui est important, nous apportons nos cœurs de sorte que la main paternelle puisse y écrire quelque chose et l'éternel veut, veut nous consoler en cette rencontre spirituelle et par là où chacun de nous se trouve mais nous sommes connectés en esprit et nous sommes unis en parlant de cœur bien-aimé dans le Seigneur, le cœur est le centre de tout. Les sièges des décisions que chacun a toujours pris dans sa vie. Et lorsque quelqu'un a mal au cœur, et là, ça entame tout l'être humain et vous verrez qu'il arrive que quelqu'un puisse pleurer sans qu'il ait reçu le coup physiquement mais il dit à, à, à son contemporain j'ai mal au cœur de ce qu'il a pu me comme propos bien aimé dans le Seigneur nous devons donner une place au Seigneur dans nos cœurs. De sorte que le Seigneur y reste et il puisse guider le centre de nos décisions. À la création, le, Seigneur, le bon Dieu a créé l'homme. À l'homme, il y a eu l'unité de l'esprit, de l'âme et du corps l'esprit et l'âme étaient immortels c'est le corps qui est mortel et ce que nous nous sommes appelés à faire nous devons plus travailler pour ce qui est immortel et là il s'agit de notre âme et de notre esprit et tout ce que nous pouvons faire pour le corps, sachant que le corps est périssable. Voilà qu'il y a maintenant un conseil qui est donné dans la Bible. Cherchez premièrement... Tout ce qui est pour le royaume des cieux. La promesse du royaume des cieux est faite à l'âme et à l'esprit. Là, là devaient être nos efforts, nous devons consacrer nos efforts pour la vie éternelle. Bien aimé, acceptez que je puisse vous lire un extrait. Nous avons lu dans Luc chapitre 12, mais là je vais lire au verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Qui n'est pas riche pour Dieu on peut être riche sur cette terre des hommes mais être pauvre pour le royaume des cieux qui est riche pour le royaume des cieux c'est celui qui a rencontré le Seigneur Jésus Christ qui a pu être baptisé d'eau et d'esprit et celui-là devient riche de par la qualité de l'âme et de l'Esprit qu'il a face à notre Seigneur Jésus-Christ. Sur cette terre des hommes, certes il y a des hommes riches. Cette richesse les aide pour cette vie d'ici-bas. Mais les conseils qui nous est donné. Nous devons amasser les trésors pour une vie d'en haut. Il s'agit de la vie éternelle. À cela bien aimé, on parle dans la Bible de l'exemple de de jeune homme riche. Il est venu auprès du Seigneur. Le Seigneur lui proposa d'aller vendre tout ce qu'il avait et de venir lui suivre. La Bible rapporte que le jeune homme est allé tout triste. Où était sa tristesse? Parce que il n'était pas disposé à se séparer de sa richesse. Il était beaucoup accroché à cela. Dans son cœur, le, le plus beau trésor qu'il y avait dans son cœur, c'était sa richesse. Il était riche pour son corps. Il n'était pas riche pour son âme et pour son esprit. C'est comme cela que le Seigneur l'avait demandé d'aller vendre tous ses biens et de venir pour qu'il puisse avoir part à la richesse éternelle. Nous sommes appelés à faire de nos mieux pour être riches en âme et en esprit. En parlant de la richesse bien-aimée en Christ, partageons l'histoire de Lazare, qui était un homme pauvre sur cette terre des hommes, qui ramassait de quoi manger par terre dans la maison d'un homme riche. Mais dès lors que le deux était dans l'au-delà, il fallait comprendre qui était riche, mais qui était pauvre. Lazare se retrouva dans une très bonne position. Parce que là, dans ces royaumes, on ne voyait plus la richesse que l'homme avait. Pouvez-vous comprendre que cet homme riche manquait même une goutte d'eau. Il sollicita ne fût-ce que une goutte d'eau près de Lazare. Bien-aimés en Christ, nous sommes appelés à travailler sérieusement pour la joie de notre esprit et de notre âme. Et rappelez-vous, au début de l'année passée, on nous avait donné une devise par notre apôtre patriarche. Riche en Christ et eh bien, aimé, comment être riche en Christ si cette richesse ne peut pas servir les autres On parlera de ta richesse parce que ta richesse est en train de soutenir les uns et les autres. Et la richesse de notre Dieu est à notre entière disposition. C'est comme cela que l'apôtre patriarche a dit que notre Dieu est riche en bonté. Il est riche en grâce et il est riche en patience. Peut-être que vous devez attendre dire que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Certes, tout cela appartient à notre grand Dieu. Mais la plus grande richesse est liée à l'âme et à l'esprit. Et nous avons vu que la bonté de Dieu et la patience de Dieu est une richesse incommensurable pour nous. Il y a des hommes riches qui font des cadeaux aux gens. En, en faisant ces cadeaux il, il, regarde, il regarde combien lui reste-t-il il a même peur qu'il puisse être pauvre dans les jours à venir s'il donnait sans bien regarder Et il y a même dans des boutiques où on a écrit il faisait crédit à ses clients et sa bonté lui a rendu malheureux. Mais notre Dieu est riche en bonté. Et en nous donnant, il ne sera jamais pauvre. Ça, c'est la seule richesse où on peut partager sans s'appauvrir. Et nous sommes appelés à avoir cette richesse pour pouvoir partager avec nos contemporains aussi. Et pour le salut de notre âme et de notre esprit, nous devons être affranchis du péché, de la servitude de péché, s'il vous plaît. Et comment pouvons-nous comprendre que nous avons affranchi les péchés Bien aimé, partageons ce qui est écrit dans Romains chapitre 12. Au verset 31. Parce que quand nous sommes maintenant baptisés d'eau et d'esprit, nous, nous avons maintenant une vie nouvelle en nous nous sommes devenus de nouvelles créatures écoutez ce qu'on demande à cette nouvelle créature ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien faire le bien c'est ça le caractéristique de l'homme nouveau. Le bien-là, on ne le fait pas à celui que nous nous voulons, on le fait à tout le monde. Nous voulons faire ce bien à nos contemporains sans exception. Celui qui se présente comme collègue de service, comme voisin, ce n'est pas de son choix pour qu'il soit votre voisin, votre collègue, des services. Se collègue des services, voisin. Pas de service. Il n'a pas choisi d'être à tes côtés. Le bon Dieu vous a circuité pour que vous vous rencontriez. Pourquoi tu es mécontent de, ta, de sa présence à tes côtés Tu souhaites sa mort aujourd'hui, tu demain, ça sera tard. On demande à cette nouvelle créature de ne pas se laisser vaincre par le mal. La meilleure façon de vaincre le mal, c'est de, de pouvoir faire le bien. Il y a un parent dont on rapporte dans les Écritures saintes. Il s'agit de Jacob. Bien-aimé à Christ, il avait ses enfants. Et il chérissait ses enfants. Je suis d'avis que le terre qu'il avait, le brebis qu'il avait, tous ses troupeaux étaient la richesse pour ses enfants. Mais si un parent peut léguer l'héritage à ses enfants mais ne les lègue pas l'amour, ça sera inutile. Ils vont s'entraîner déchirer pour l'héritage bien-aimé en Christ. Pourquoi Parce que l'autre voudra prendre une grosse part que ses frères. Et Joseph, qui avait l'habitude d'avoir des songes, était déjà mal aimé dans la famille. Un jour, son père lui demande d'aller chercher ses frères à Chichem, où ils étaient allés paître le troupeau. Voyez l'amour que Joseph avait pour ses frères, arrivé à Chichem, ses frères n'étaient pas là. Il se renseigne, on lui dit qu'ils sont allés à Dothan. En route vers Dothan, il aperçoit ses frères. Ce frère l'a aperçu de loin, bien-aimé en Christ. Ils ont commencé à mijoter à mal pour leurs frères. Tout cela était lié à quoi Pour eux, à la mort de leur papa, l'héritage reviendra plus à Joseph parce qu'il était beaucoup aimé par le papa. Vous voyez comment la richesse divise une famille Ils pensent que si leur frère a une grosse part, ils demeureront pauvres. C'est pour cela la richesse que nous avons en Christ, la patience, la bonté, la grâce. Nous, nous pouvons partager sans s'appauvrir. Revenons à l'histoire de Joseph bien-aimé en Christ. Le, ce frère, c est, c est, ils ont souhaité le tuer. Là où il y a complot à mal pour un enfant de Dieu, parmi les ennemis, il y a toujours un qui peut s'élever en ta faveur. Et voilà que parmi eux, il y a eu un qui a dit, « Nous ne pouvons pas toucher le sang de notre frère. » La discussion était intense, bien aimé, à telle la scène que Joseph s'était déjà retrouvé dans une citerne. Et l'autre proposa qu'on puisse le vendre lorsqu'ils ont vu les marchands passer. Bien aimé, en Joseph vivait l'amour, l'héritage que son père avait mis dans son cœur. Il a vécu comment ses frères marchandaient pour qu'on puisse lui vendre. Il s'est retrouvé comme esclave en Égypte, bien aimé en Christ, vous savez l'histoire. Lors de la famine, sa famille s'était retrouvée en Égypte pour chercher à manger. En sa qualité de gouverneur, plus tard, il s'est retrouvé en face de ses frères. Au regard de l'héritage, de l'amour qui était semé dans son cœur, cet, cet amour a pu travailler en Joseph. Vous savez, la suite, ses frères avaient pleuré, c'était à Junier devant Joseph. Nous voulons grandir en amour pour notre prochain bien-aimé en Christ. Nous, nous voulons aimer notre prochain tel que le Seigneur l'aime. Nous voulons aimer notre Dieu au-delà de tout, le placer au-devant de toutes choses. Nous voulons aimer l'œuvre de Dieu. En cela, nous comprenons que nous sommes riches. Et là, on nous demande de préserver cette richesse spirituelle. Et nous serons plus riches lorsque nous partageons avec les autres cette richesse. Et là, nous, nous, nous serons vraiment des hommes nouveaux. Et là, nous pouvons partager une fois de plus. Un extrait du livre de Luc, chapitre 12, au verset 33. Ça, c'est un conseil qu'on nous donne de plus. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le à nos monnes, Faites-vous des bourses qui ne s'en point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Botteka, bilokonabino, pe, bo pesa, mbongo, nabato, bakelela, bo kamata, basakia, mbongo, oyo, et kufakate, bo bombisa, bomengona, likolo, mbokuna, Bamibi, bibako, kiko, iba, te, pe, bampe, c'est, e, kolia, yangote. On nous propose de tout vendre tel que le Seigneur avait demandé au jeune homme riche de pouvoir vendre et de nous constituer un trésor dans le royaume des cieux et ce trésor est constitué par des bons actes que nous allons poser à notre prochain ce que nous allons faire pour l'œuvre du Seigneur constitue des trésors que nous sommes en train de faire les placements dans le royaume des cieux. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ avait eu l'offre d'avoir toute cette terre pour lui. Parmi les tentations du diable auprès du Seigneur, ils, ils de pouvoir s'agénuer et il va devoir lui donner toute cette terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas mordu à l'hameçon. Il est resté fidèle à la promesse. La richesse de cette terre ne valait rien devant le Seigneur. Maintenant, nous revenons au début. On a dit que là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Qu'est-ce qu qui vit plus dans notre cœur Est-ce que notre cœur bat au rythme du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur bat pour savoir si nous sommes pauvres en Christ ou nous sommes réellement riches. Et la richesse n'a pas autre source que l'autel des grâces, là où nous pouvons avoir la parole de Dieu c'est cette parole qui nous fait grandir et qui nous fait croître qui fait de nous des hommes riches et bien aimé posez-vous la question êtes-vous riches en bonté Êtes-vous riches en grâce Et nous sommes appelés aussi à être riches en pardon. Combien de fois avons-nous péché, nous revenons, le Seigneur et notre Dieu nous pardonnent toujours nous sommes appelés à agir de même pour notre prochain. Nous sommes appelés à partager notre richesse avec notre prochain. En ah, cela, nous serons réellement riches en Christ. Là, nous aurons préservé cette richesse. Là, on verra que notre cœur est lié à la richesse spirituelle à quoi servirait à un homme de pouvoir gagner toute la richesse de cette terre et qu'au dernier jour il ne puisse pas voir part au royaume des cieux parce que toute cette richesse restera sur cette terre des hommes et travaillons plus pour le salut de notre âme et de notre esprit et l'offre que Satan avait faite au Seigneur, fait Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, ça continue à nous pourchasser jusqu'aujourd'hui. Combien de fois ne sont, ne sont pas exposés à des conditions, si tu fais ceci, voilà ce que tu peux avoir Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ s'est passé par là. Et son amour pour son, euh, son Père avait fait qu'il ne puisse pas agir au contraire de la volonté de son Père. Bien aimé que l'éternel Dieu puisse graver ses paroles dans nos cœurs. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Pour ce service, divin bien-aimé, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de notre apôtre André Soukadi. Je demanderai à la chorale de pouvoir interpréter un morceau de cantique. de No! Mes chers frères et sœurs. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous êtes riches en Christ. L'Esprit Saint vient de nous révéler aujourd'hui une vérité cachée. Pour nous dire que là où se trouve notre trésor, c'est là où serait notre cœur. La question que nous devons nous poser tous est de savoir qu'est-ce que nous entendons par trésor. Notre trésor, c'est la richesse spirituelle, comme l'a dit notre apôtre sur cet hôtel de grâce. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ que nous avons été bénéficiaires de sa grâce. L'amour de Dieu nous a conduit à recevoir le saint baptême d'eau à travers le saint baptême d'eau nous avons été affranchis de nos péchés en cela s'est ajouté le saint scellé à travers les saints célèbres, nous sommes devenus enfants de Dieu. Bon, là, moi, nous sommes devenus des héritiers et des co-héritiers de la richesse de Dieu avec Jésus-Christ. Et nous avons aussi l'occasion de prendre la communion, la sainte, -Sainte le corps, le sang de Jésus-Christ. Si nous arrivons à identifier que toutes ces choses-là constituent la richesse spirituelle, de l'autre côté, nous devons nous poser la question c'est quoi le cœur? L'Esprit vient de nous révéler qu'on parle du cœur ici, c'est le siège de la volonté et de nos pensées. Contrairement à ce que nous on pensait, que le cœur, c'est le cœur charnel qui est dans notre corps physique. Contrairement à ce que nous pensions, que la richesse, c'est l'argent, c'est de l'or, c'est tout ce que nous trouvons sur cette terre. C'est pourquoi nous n'avons qu'à louer, à glorifier notre Père Céleste, en cette période où la pandémie est en train de menacer le monde entier on nous rappelle de notre richesse, notre trésor c'est là où aussi doit se trouver notre cœur. nous avons été élus nous avons reçu les sacrements c'est pas pour cette terre mais plutôt pour être épouse de Jésus Christ et cela va nous conduire à vivre éternellement auprès de notre Père Céleste. Malgré les circonstances de vie actuelles, mes chers frères et sœurs, persévérons dans la foi jusqu'au jour du Seigneur, car la couronne de la gloire nous est réservée. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons été fortifiés par notre Apôtre et nous comprenons que dès lors que nous avons reçu le baptême d'Eau et de l'Esprit, nous avons eu la promesse d'être comme des héritiers. Ensemble avec Christ, restons dans la ligne droite pour pouvoir bénéficier de l'héritage de Christ, que la richesse spirituelle puisse rester au centre de nos vies, que nos cœurs puissent battre au rythme du retour de Christ. En parlant de la richesse bien aimée, la Bible rapporte l'histoire d'un jeune homme riche qui se réjouissait de ses récoltes, qui devait arranger ou il devait amasser son trésor. Mais la Bible dit qu'on lui dit que pendant que tu te réjouisses, ce soir qu'on va devoir réclamer ton âme. Le jeune homme aïe a beaucoup travaillé pour le corps terrestre bien-aimé en Christ. Il a eu à moins travaillé pour le salut de son âme et de son esprit. L'ensemble semble être l'attitude de beaucoup de nos parents, beaucoup de nos contemporains au jour d'aujourd'hui. Il s'inquiète. Lorsque l'enfant n'est pas à l'école Il s'inquiète lorsque l'enfant n'a pas de grand diplôme Bien aimé, nous nous inquiétons beaucoup pour pas mal de choses Mais nous nous inquiétons moins pour le salut de nos âmes Voyons ce que l'argent peut faire pour l'homme L'argent peut acheter à manger, mais ne saura pas acheter l'appétit pour quelqu'un. Avec l'argent, peut acheter un très beau lit, un très beau matelas, mais ne pourra jamais acheter le sommeil. Avec l'argent, on peut s'organiser pour être très bien sécurisé avec des militaires partout, mais on ne saura pas s'acheter la paix. Je vous invite à voir ce trésor qui peut vous procurer la paix, la joie en toutes circonstances. C'est la parole de Dieu. Cette joie, le Seigneur, et cette richesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui doit habiter nos cœurs. Il doit prendre le centre de commandement. En cela, il restera et sera notre guide. Pour nous montrer les chemins. Pour comprendre de la manière dont il a vécu le diable. Si nous l'imitons, nous allons vaincre comme lui aussi. Et là où il est nous y serons. Parce que nous avons marché sur ces traces. Nous avons marché sur ce pas. C'est ce que nous sommes appelés à faire, bien-aimés en Christ. Que la main paternelle de notre grand Dieu vous bénisse et vous accompagne. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. À présent, nous allons inviter la chorale où nous interpréter le cantique de repentance. Après quoi, nous allons faire la prière que le Seigneur nous avait enseignée.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 nous te remercions pour ce moment de grâce que nous avons vécu dans ta maison pour la parole qui nous a exhorté et aussi pour le pardon des péchés Seigneur aide-nous à ne plus pécher nous nous sentons humiliés nous nous sentons faibles nous venons avec nos têtes inclinées dans ta maison parce que nous avons péché aie hey, pitié de nous et nous t'en remercions parce que le sang de Jésus nous nettoie ce sang les précieux nous purifie Aide-nous à te rester fidèle Accepte-nous comme instrument dans ta main pour pouvoir servir ton peuple Et Seigneur nous te remercions pour ce beau moment que nous avons passé dans ta maison Aide-nous à mettre en application cette parole Aide-nous à mettre en application cette parole devant nous les obstacles pour que nous puissions mieux te servir. Devant les épreuves, nous t'invitons à nous accompagner, soit au-devant de tout. Accorde-nous accorde ta grâce pour que nous soyons acceptés comme enfants dans ta maison. Nous revenons devant toi comme l'enfant prodigue. Père, nous avons péché. Pardonne-nous. Aide-nous à mieux faire ta volonté. Enseigne-nous tes voies. Nous te demandons en toute humilité au nom de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Amen. Bien aimé, en cette période que nous ne sommes pas en mesure de fêter la Sainte-Seine, parce que nous sommes plus de la moitié, de, de 80% du monde entier est en confinement. Mais vous pouvez comprendre que l'amour de notre Dieu n'est pas en confinement Et le pardon non plus n'est en confinement C'est pour cela que nous avons eu la grâce d'être pardonnés Et nous voulons aussi pardonner à notre prochain pour le mal qu'il nous avait fait en cela, le verbe pardonner pourra être conjugué en trois temps nous sommes en mesure de parler du passé, du présent et de l'avenir nous pouvons dire à notre prochain je t'avais pardonné quand tu m'avais fait du mal nous pouvons lui dire encore une fois de plus je te pardonne, ça c'est le présent parce que tu m'as fait du mal, je te pardonne je veux dire que ça sera une marque déposée de ceux qui sont régénérés d'autres de dire à quelqu'un « Je te pardonnerai quand tu me feras encore du mal ». Je vous invite à prier pour clôturer les services. Dire. Éternel Dieu Tout-Puissant Père d'amour, merci, immense merci du fond du cœur, tu nous as visités par ta parole. Ton esprit nous a parlé. Et nous t'en remercions infiniment. Seigneur, nous te remercions pour notre apôtre patriarche et notre apôtre de disciples. Nous, nous te remercions pour les apôtres que tu as placés dans le monde entier et nos, tous les collaborateurs. Aide-nous à rester en communion d'esprit afin que l'amour du Seigneur règne, afin que tous travaillent pour chercher le dernier brebis, permet que le dernier brebis, brebis soit trouvé, en cela, le temps pourra être abrégé, tu enverras ton fils Et permets que ton fils vienne vite nous prendre Et que personne ne puisse manquer à ce grand rendez-vous Dans la vie de tous les jours, Seigneur, nous avons encore des préoccupations Pendant que ton fils n'est pas encore là nous te supplions de nous accompagner dans la vie de tous les jours. Tu connais les soucis que nous ne pouvons pas étaler ici. Tu vois au-delà de nos cœurs. Tu, tu connais ce qui est mieux pour nous. Et tu connais les moments convenables que tu peux donner. Nous, nous ne te forcerons jamais. Nous te supplions de faire ta volonté. Mais donne-nous la force d'accepter ce que tu as décidé. Parce que par moment nous ne comprenons rien de tes décisions. Mais nous voulons rester comme enfants devant son papa. Et l'amour du papa est tout pour nous. Ton amour pour nous, Seigneur, est tout. Accompagne-nous dans les jours à venir, dans tout ce que nous avons comme programme, pour ton œuvre et aussi pour nos familles et pour tes enfants. Nous prions pour les pays, Seigneur. Accorde la sagesse et l'intelligence aux autorités pour une bonne prise de décision. Oriente tout vers la paix. Accorde-nous au-delà de ce que nous pouvons mettre en simple parole Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ ton fils bien-aimé Amen. Amen La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu La communion du Saint-Esprit Soit et reste avec vous tous Amen <musique> C'était un plaisir d'être ensemble. Dieu aidant à nous revoir prochainement. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse. La chorale peut nous interpréter les cantiques finales.